Bienvenue dans ce nouvel épisode, alors aujourd'hui je vais me lancer dans l'animation d'expression du visage de Tori, le modèle humain 3D que j'ai réalisé dans les deux derniers épisodes. Si vous ne les avez pas vus, je vous encourage à aller les voir avant de regarder celui-ci. Et sur ce, let's go Donc ce que je vais faire, en plus d'animer les expressions de visage de Tori, c'est de les enregistrer pour plus tard. Donc pour ceci, je vais utiliser ce qui s'appelle la pose Library. Donc quand on vient ici, on a juste à descendre jusqu'au petit bonhomme ici. Object Data Properties. On a ici euh, le nom du squelette que j'ai sélectionné de Tori. Et ici, on a différentes options. Mais ce qui m'intéresse ici, moi, c'est la pose Library. Donc pour l'utiliser, je vais aller ici dans Pose Mode. Dans Pose Mode, je peux bouger les os de l'armature. Et vous voyez que je peux maintenant créer une nouvelle bibliothèque de pose. Donc en faisant ça, elle va se créer et ici je vais pouvoir ajouter différentes poses. Donc, je vais la nommer visage de Tori. Je vais tout sélectionner avec A et euh, juste pour avoir une base à laquelle revenir euh, constamment, je vais rédiger une nouvelle pose que je vais nommer neutre. Et euh, des fois c'est un peu tricky. Des fois le, dans, quand tu vas en créer une nouvelle, euh, la pose que tu as en ce moment va s'enregistrer automatiquement. Des fois euh, non. Donc pour être sûr je prends toujours la pose. Je vais dans plus et je fais remplacer. Celle qui existe, neutre. Et comme ça, je suis sûr qu'elle est enregistrée par-dessus. Je vais en créer une nouvelle. Et on va appeler celle-là sourire. Et je vais maintenant pouvoir faire bouger les os pour donner à Tori. Magnifique sourire. Vous Voyez, attention, ne pas oublier que c'est en 3D. Donc, quand on bouge, ça peut faire des choses bizarres. Donc, le trick, c'est surtout de à quelle partie du corps correspond chaque os de l'armature et aussi dans quelle direction faire tourner les os parce que on ne bouge pas ceci on fait juste les faire tourner avec R rotation donc c'est sur un des trois axes donc il faut déterminer lequel utiliser pour avoir ce qu'on veut et c'est pas toujours évident à déterminer je sais que beaucoup d'animateurs quand ils font des animations comme ça que ce soit pour le visage ou pour le, la posture du corps se réfèrent à des photos ou des vidéos d'exemples sur lesquelles ils peuvent se baser pour faire quelque chose de plus réaliste je l'ai fait un petit peu pour les modèles précédents maintenant bon j'essaie de faire ça assez rapidement c'est un 30 minutes donc je vais y aller au feeling, j'ai pu voir un peu comment fonctionnait euh, l'armature générée par McHuman, justement en créant les expressions d'autres modèles précédemment. Et euh, de, de toute façon, euh, je cherche quand même un look un petit peu euh, animé, euh, cartoon. Donc, j'ai été voir des références là-dessus aussi. Et ce qui ressort souvent, c'est d'exagérer beaucoup les traits. Donc, je ne modifie pas tous les os, mais j'essaye quand même d'en faire bouger une bonne partie. Parce que quand je vais passer d'une pose du visage à une autre... Ça paraît quand il n'y en a que quelques-unes qui bougent, le visage reste fixe, la tête ne bouge pas. Donc il vaut mieux essayer d'en animer le plus possible. Comme ça, tu vois un peu tous les changements et tu as vraiment plus l'impression que c'est une animation qui a été travaillée. Il ne faut pas oublier que quand, par exemple, on sourit, ce n'est pas juste la bouche qui va bouger. Bien sûr, les yeux le font aussi, mais il y a tous les muscles de la mâchoire et parfois un peu de la tête. Notre tête change un petit peu légèrement sur son axe. Et Une fois que tout est fait, on peut à nouveau tout sélectionner avec A. Et là, comme je l'ai dit, pour être sûr, je vais faire plus replace existing sourire et de cette façon ça devrait avoir changé donc comment on fait pour changer d'une pose à l'autre parce que quand je la sélectionne vous verrez que ça ne change pas et eh bien il suffit de cliquer ici sur l'espèce de petite loupe donc ça revient sur neutre on appuie ça va la reprendre et quand on clique sur sourire ça la reprend également c'est parfait il ne faut pas oublier d'avoir tous les os de sélectionner parce que si on en a que quelques-uns de sélectionner comme par exemple celui-ci ça va être seulement cette aussi qui va reprendre la pose de la pose sélectionnée ici. Ça peut être pratique quand on veut créer des poses entre deux poses existantes ou en sélectionnant seulement certains euh, objets, certaines armatures, quand on fait des, des postures corporelles par exemple avec les bras et les jambes. Quand j'ai fait des postures avec les bras et les jambes plutôt pour d'autres personnages, euh, j'ai utilisé cette fonction euh, en particulier. Donc maintenant qu'on a la pose du sourire qui a été créée, je veux voir si l'animation entre le neutre et le sourire se fait de façon naturelle, si c'est très réussi. Alors pour ça, je vais venir ici dans les keyframes, je vais activer et avec I, je vais sélectionner, ajouter des keyframes pour tout le personnage, tous les os sélectionnés en fait, pour être sûr que les keyframes sont bien sélectionnés. Je vais venir ici, sourire, on va l'activer et pour être sûr, avec I, en cliquant ici, ça me permet d'enlever les os visuellement, donc ils sont toujours là pour les modifier, mais ils sont cachés, ils sont appelés. Ok. Je pense qu'il y a encore un petit peu d'amélioration à faire. Donc, je vais retourner travailler un petit peu dans les détails pour rendre l'animation plus intéressante. Donc, je vais ensuite continuer à rechercher des expressions. Je vais en faire une deuxième pour le sourire. Cette fois, un sourire moins malicieux et beaucoup plus sincère. Donc, je vais revenir ici pour les yeux et la mâchoire et remettre ça au neutre, mais je vais garder ça ici comme base. En appuyant sur 1, je me mets à plat sur une vision directement en face de l'axe Y et ça me permet de voir exactement la position des os vis-à-vis -vis les uns des autres et donc d'avoir quelque chose de beaucoup plus symétrique. Une autre fonction qui est très intéressante pour pouvoir avoir quelque chose de très symétrique, c'est en sélectionnant un os, on clique droit, copier la pose. Et en sélectionnant l'os inverse, on peut, au lieu de simplement coller la pose, le coller euh, en étant inversé sur x, donc c'est-à-dire le miroir de cette pose. Donc on a exactement le même sourire des deux côtés. Donc ça peut être très pratique si on veut quelque chose de très symétrique. Mais euh, j'ai découvert en faisant les autres que c'est bien d'avoir une base symétrique, mais qu'après il faut rajouter quelques petites imperfections euh, dissymétriques, sinon ça fait très bizarre. On n'est pas habitué à voir des visages humains entièrement symétriques et euh, même dans l'animation, dans le cartoon, euh, l'animé. Quand c'est du dessin 2D, justement, c'est beaucoup plus dur d'avoir de la symétrie et donc euh, ça fait toujours un effet un peu particulier. Donc, je vais rajouter quelques défauts par-ci, par-là. Donc, des fois, il y a certaines animations qui ont l'air très bien d'un certain angle. Et puis, dès qu'on change l'angle, ça fait des choses bizarres. Donc, il faut gager un petit peu entre les deux et il ne faut pas oublier que, bon, les corps créés par Make Human sont super, mais que des fois, les os font des trucs un peu bizarres avec la peau. Oh, mon Dieu aussi, comme j'ai rajouté un effet avec les traits, euh, ça met un peu une contrainte dans le sens où, par exemple, ici, les traits noirs disparaissent complètement parce que la peau est en train de rentrer dans les dents. Donc, il faut que je laisse un petit espace qui n'est pas naturel pour garder mes traits noirs. On va le plisser un petit peu les yeux. Ou pas comme ça. Donc, bien sûr, les techniques que j'ai utilisées pour faire ces personnages de cartoon, on leur limite, elles sont pas parfaites, comme vous pouvez voir. Ici, les traits noirs euh, se mettent en plein milieu des yeux. C'est un peu gossant. Mais j'ai pas encore trouvé de solution, donc euh, j'ai décidé de le laisser comme ça, parce qu'il y a une limite de temps que je peux mettre à la création de cette série. Et j'en mets déjà sans doute beaucoup trop. Donc, on fera avec. De toute façon, la plupart des plans ne seront pas aussi rapprochés que ça. Ici si ça creuse un peu trop la joue de Tori, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Je vais les remettre à neutre parce que. Voilà, là par contre ça fait quelque chose Un peu bizarre. Non. Oui. Puis... ok. Bon, donc pareil à replace existing. Sourire 2. Bon, et voyons voir ce que ça donne. Encore une fois, c'est pas parfait, il y a des choses bizarres qui se passent, mais je n'ai passé que quelques minutes à faire ça, donc c'est vraiment très pratique. Et donc ce qui est vraiment vraiment très utile, c'est que comme chaque expression est enregistrée indépendamment l'une de l'autre, c'est qu'on peut les animer euh, vraiment comme on veut, entre elles, à la vitesse que l'on veut euh, tout le temps, donc juste... Si dans une scène, je veux que soudain, euh, Tori se mette à sourire rapidement, je vais l'animer euh, vite, juste à rentrer la pose. Je peux aussi modifier la pose, bien sûr, dans chaque scène, en exagérant les traits ou en changeant les os, en changeant la, la posture du corps ou du visage. Si j'ai envie qu'elle passe dans une autre scène de sourire à triste, ça va être possible aussi. D'ailleurs, on va tout de suite passer à la tristesse. Donc comparé à d'autres personnages d'Issuban, Tori est relativement en contrôle de ses émotions tout au long de la série, donc ce ne sera pas quelque chose de très exagéré que je vais faire pour sa tristesse. Pour d'autres personnages, vous verrez que j'ai été vraiment un petit peu « over the top euh, » pour montrer la peine qu'il ressentait. Mais on va garder ça plus subtil pour Tori. Après tout, on se rappelle que c'est la beauté du cinéma de pouvoir faire des choses très subtiles au niveau des émotions, mais d'être capable de le montrer en gros plan. Alors des fois, c'est vraiment des détails qui font une différence, comme par exemple ici, juste en baissant la lèvre supérieure, ça fait disparaître les traits noirs et je trouve que c'est vraiment une grosse différence, alors qu'avant ça faisait un peu comme si elle avait la bouche entre-ouverte. Et ici, je trouve que ça change vraiment. Bon, il y a toujours ces mots du trait noir qui font chier! Mais sinon, je trouve que c'est pas si mal. Vous voyez qu'en 30 minutes, j'ai pu faire quatre expressions du visage différentes. Et donc, j'ai pu les placer dans une petite animation. Et voici ce que ça donne. Une petite note en ce qui a trait à l'animation. Ce qui est très pratique, c'est que... On a beaucoup d'options pour la façon dont doivent s'enchaîner les keyframes dans l'animation sur Blender, c'est-à-dire qu'en cliquant droit, et en allant par exemple dans Interpolation Mode, vous voyez qu'on en a différentes. Linéaire, Bézier, c'est celle qui revient le plus souvent. Bézier, en fait, c'est que, le, comme vous voyez ici, ça va faire comme l'animation va faire comme une espèce de courbe, c'est-à-dire qu'elle va commencer lentement, s'accélérer, puis finir plus lentement. Donc, ça serait pratique pour passer d'une animation à l'autre de façon plus smooth, donc par exemple comme ceci. Alors que si on le met en linéaire, ben là, euh, l'animation va se faire euh, de façon constante, donc comme ceci. Donc les deux peuvent être utiles euh, pour différentes choses. Pour les expressions de visage, peut-être que le bézier est plus pratique que le linéaire, ça fait un peu plus naturel. Mais en même temps, si on veut euh, changer d'un coup à une autre expression, le linéaire peut être mieux. Et il y a d'autres options, comme, euh, comme y aller de façon exponentielle, euh, avec un bounce par exemple. Donc, ça va être très pratique quand je vais animer Tori dans une scène pour le prochain épisode. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. J'ai déjà hâte de faire ça. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que j'espère que vous avez appris des choses par rapport à la prose library et à la façon d'animer. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je mets des updates vis-à-vis -vis du projet. Je le rappelle, tout ceci va servir à faire une série d'animes qui va sortir au printemps de l'année prochaine. Ici Uban. Donc, sur ce, à la semaine prochaine.